Hello les amis, je suis à Rome et je suis à l'aéroport là et malheureusement je ne vais pas pouvoir visiter tout ce qu'il y a là, parce que je suis là pour le travail et euh, bah, j'ai hâte de vous partager ces 4 jours que je vais passer ici. Ça y est, je suis à Rome dans ma chambre d'hôtel slash musée. Regardez ce truc là. là. Euh. Et du coup, bah, je vais passer euh, 4 jours ici pour euh, un séminaire. Je suis client de, du programme de Julien Musi euh, qui s'appelle Limitless Scaling. Donc, c'est euh, un programme qui nous aide à scaler jusqu'à 7 chiffres. Euh, du coup, demain, je ne sais pas combien on sera, euh, mais euh, j'ai hâte de vous montrer un peu, de vous faire découvrir un petit peu tout ça. Je découvre Rome pour la première fois, donc je vous ferai découvrir un peu Rome aussi. Mais pour le moment, je vais aller me reposer, je vais aller me, Je vais aller dormir, me doucher, dormir pour être en forme demain. Voilà, je vais dormir en dessous de cette, cette magnifique peinture. Allez, ciao, ciao, à demain. Hello les amis, euh, je pars ce matin à l'hôtel Russia, s'appelle, pour une journée de séminaire, la première journée. Euh, vous allez me voir souvent avec le masque parce que je prends ça hyper, hyper au sérieux. Vous savez, pour certains, j'ai eu, euh, j'ai chopé le Covid avec ma femme euh, et j'ai failli ne pas venir en fait à Rome parce que ma femme est enceinte de 7 mois. Euh, je ne voulais pas prendre le risque et puis après j'ai pesé le pour et le contre et finalement je suis venu du coup. Je ne suis pas venu pour m'amuser, je ne suis pas venu pour prendre les risques. Euh, si ça me protège, ne serait-ce qu'un petit peu et que ça protège les autres, bah, je garderai le... Le masque, voilà, donc je m'en excuse pas, mais vous n'étonnez pas. Euh, je vais vous partager un peu mes attentes par rapport à, à ces trois jours. Euh, L'entreprise le, le, croit. Croit, on fait des mois à 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et le prochain challenge, ça va être un challenge de management. Comment bien gérer l'équipe, comment être un bon leader, comment l'équipe peut tourner sans moi. Euh, J'ai pas mal d'actu dans l'équipe que je vous donnerai plus tard. Et ça c'est un challenge parce que quand je serai papa mon défi c'est vraiment de pas travailler du tout pendant trois semaines donc ça c'est un premier challenge et donc bah, je, viens, je viens prendre ce qu'il y a à prendre à ce niveau là et deuxième challenge c'est euh, un challenge de profitabilité vous le savez euh, pour moi le business c'est pas une histoire d'argent et pourtant euh, ça a son importance ça a son importance surtout que maintenant j'ai des mois où je paye en fait 10 000 euros mon équipe euh, ce qui est énorme par rapport à ce que je faisais avant. Avant, je payais quelques centaines d'euros. Et, euh, et du coup, bah, avec ça qui augmente d'un coup, si je ne suis pas profitable, je me mets en danger, je ne peux pas payer mon équipe. Et euh, voilà, ce n'est pas du tout le but. Donc, c'est pour ça que euh, voilà, je pense que je viens avec ces deux attentes. Euh, comment être un meilleur manager, comment améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et bah, je vous tiendrai au courant un peu sur euh, ce que j'apprends et ce que j'en tire. Allez, à toutes. Hello les amis, j'enlève le masque parce que je suis tout seul ici. Ça fait du bien parce que toute la journée, euh, je l'ai porté. Donc on est à l'hôtel de Russie, ici à Rome. Il euh, y a un super beau chat. Tout calme, tout paisible. Euh, on va essayer de l'approcher. Et en fait, euh, bah, je vais vous faire un débrief de cette matinée. Euh, on a pas mal parlé... Hein, euh Mindset, stratégie, réflexion. Une question que Julien a posée qui est hyper intéressante, c'est euh, qu'est-ce qu'on a réussi et qu'est-ce qu'on n'a pas réussi euh, durant ces, euh, ces derniers mois. Euh, et quelles leçons on en tire surtout Et ce qu'il disait, c'est que s'il devait donner un seul conseil, un, euh, ce serait le suivant, ce serait chaque semaine en fait de faire le point euh, sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles leçons on en tire. Parce que si on fait ça à chaque semaine, c'est sûr qu'on avance dans son business. Du coup, on a aussi travaillé sur une stratégie d'Océan Bleu. Euh, et là, on est en train de travailler, c'est la pause où on travaille sur ça, sur euh, quelle offre on peut faire sans changer de produit. C'est cette idée de comment on peut vendre la même chose, mais pas autrement. Juste peut-être une idée pour vous, c'est... Euh, par exemple, euh, le dentifrice, vous savez, soit on vous le vend seul, soit on vous le vend en pack de deux. Euh, et pourtant, c'est le même dentifrice. Euh, le, le liquide vaisselle, euh, ça se voit que en, ces derniers temps, je fais pas ban les courses avec ma femme. Euh, le, le liquide vaisselle, il y a soit on vous le vend, euh, on vous vend le même mais euh, un peu plus cher parce qu'on a ajouté euh, un parfum citron, alors qu'avant, c'était un parfum nature. Bref, sans vraiment changer le produit, mais en changeant l'offre, on peut euh, acquérir une nouvelle clientèle parce que les gens, en fait, aiment la nouveauté. Voilà. Euh, donc, c est, on est à peine au premier jour. On aura trois jours. On a beaucoup de temps aussi de... Il est vraiment trop beau je suis désolé hein. si vous n'avez pas les chats, vous êtes en train de vous dire euh, s'en fiche mais euh, moi j'aime beaucoup les animaux du coup <rire> voilà et euh, on a eu beaucoup d'échanges en petits groupes aussi de 3 4 du coup ça c'était hyper riche parce qu'on a pu débriefer s'enrichir de l'expérience des autres avoir le retour des autres et, euh, et ça ça a été vraiment vraiment chouette et moi ça fait quatre mois que je suis dans le programme du coup c'est aussi, tout simplement, cool de rencontrer les gens, de revoir les gens parce que je les ai vus, mais en ligne et c'est pas exactement euh, la même chose. Euh, mais j'ai quand même l'impression de, de bien, bien les connaître. Et puis, bah euh, on a bien mangé aussi. On a bien mangé. Je vous montrerai les prochains jours euh, les repas qu'on prend. Allez, je vous dis à très bientôt. À tout de suite pour la, la suite. Parce que du coup, je vous dis à tout, tout le temps, à bientôt. Mais vous qui regardez le vlog, c'est enchaîné. Allez, ciao. Hello les amis. Donc ce matin, j'ai pris une trottinette pour venir parce que j'étais un peu en retard. C'était un peu dur sur les pavés. Euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce matin. Euh travaille sur un point qui est essentiel aujourd'hui dans mon business, c'est euh, la partie management, notamment la, le management de mon équipe et euh, ça, ça m'a été précieux parce que c'est le genre de truc qui ne s'improvise pas et quand ça s'improvise, bah, ça prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Et contrairement à d'autres choses, vous savez, s'il faut improviser le montage vidéo, improviser la création de contenu, bah c'est pas grave parce qu'en en fait, il n'y a personne qui en souffre à part vous. Mais quand vous improvisez le management et le leadership, bah en fait, il y a l'équipe qui est là, qui travaille au quotidien et qui souffre. Euh, euh, et du coup, bah, c'est quelque chose d'urgent et important pour moi. Et je suis très content qu'on ait travaillé sur ça. Donc voilà, à voir ce qu'on va faire cet après-midi. Voilà, on sort de dîner et puis bah, je en fait, c'est bizarre. Je vous parle tout le temps des gens, mais je les filme pas parce que j'ai pas trop leur autorisation. Mais voilà, on sort de dîner, c'était cool. On a tous mangé ensemble ce soir. Et en fait, il est 22h et je suis partie avant. Et euh, j'ai appris à m'écouter en fait, à force d'aller à des séminaires comme ça. J'ai compris que j'avais besoin de, de temps seul, que j'étais quelqu'un d'introverti au final et que. Euh, j'avais besoin de m'écouter et moi, ouais, je vous encourage à, à savoir vous écouter, savoir vous ressourcer en fait. Si là, je, je me forçais à rester avec les gens juste parce que c'est mieux vu de rester avec les gens, bah, euh, le lendemain, j'arriverais fatigué et vidé. Euh, voilà, je voulais juste vous partager ça. Et euh, bah, je vous retrouve demain pour le troisième jour de l'immersion. Troisième et dernier jour, ce matin, on a parlé de management. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que Julien a beaucoup d'expérience sur le management. Il a recruté, je sais pas, j'en je monte, hein, euh, peut-être 50 personnes. Et euh, du coup, il a beaucoup d'expérience. Et, et c'est une expérience aussi, euh, on pourrait aller lire des livres de, de, de managers, de directeur de ressources humaines. Mais c'est pas la même chose parce qu'on a un business et, qui est dans le même état d'esprit. Et donc... C'est hyper intéressant pour moi de pouvoir me, me nourrir de conseils de gens qui ont vécu quelque chose euh, auquel on se rapprochait. Donc, c'est le conseil que je vous donne aussi. Quand vous allez chercher des conseils, vous allez chercher des formations, allez chercher pas seulement des bons conseils, mais des conseils qui sont applicables à votre business, à votre activité. Euh, donc voilà, parmi ce que j'ai appris, ben, euh, que un bon, euh, une bonne recrue, c'est quelqu'un qui vous challenge, c'est quelqu'un qui est proactif, qui vous fait remettre en question. J'ai trouvé ça hyper intéressant qu'il parle de, euh, un bon, une bonne recrue va vous rendre émotionnel en fait, parce qu'il va vous aussi parler de choses qui vous dérangent et je trouvais ça hyper intéressant et du coup, c'est une bonne réflexion parce que, alors, euh, je vous le dis hein, aujourd'hui, j'ai une responsable opérationnelle. Je suis une coordinatrice commerciale, une coordinatrice pour le succès des clients. Et du coup, j'ai en tout une dizaine de personnes. Et bah, c'est assez, euh, assez riche. Et moi, je n'ai jamais vraiment été manager, jamais été formé au management. Et euh, le succès de mon entreprise va dépendre de ma capacité à mener, à être un bon manager. Parce que plus le temps va passer et plus je vais former mon équipe. À aider les clients, je vais former mon équipe à s'entraider et moins être dans l'opérationnel. Et ce qui est assez inconfortable, mais au final, j'aime beaucoup. Je vais juste vous faire un parallèle par rapport au foot parce que j'aime beaucoup le foot. Et en ce moment, il y a un, je regarde un, un épisode, une série qui s'appelle uh, All, All or Nothing uh, sur Tottenham, le club de foot. Et ça retrace. Alors, si vous aimez le foot, allez-y parce que c'est la, la meilleure formation de management possible. C'est que vous voyez un entraîneur de foot dans les coulisses manager son équipe. Non pas que ce soit forcément le meilleur manager de, euh, du monde, même si c'est un très bon manager, José Moreno. Euh, et pour certains, c'est le meilleur. Mais de le voir discuter, échanger euh, avec l'équipe, euh, c'est hyper passionnant. Donc, je vous le recommande. Allez, on va reprendre là. Il est quasiment minuit, on vient de sortir de dîner après une dernière journée très intense. Ça s'est fini notamment avec un exercice qui était euh, de projeter notre dernier trimestre 2020. Qu'est-ce qu'on voulait obtenir comme résultat et euh, bah, tout ce qui en découle. Quelles sont euh, les mesures de succès, le plan d'action qu'on a prévu, les obstacles qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. C'était hyper enrichissant. Et en plus, ça s'est ajouté. Euh, quoi. Ce qui a été top, c'était qu'on a fait des cercles après de trois, quoi des triangles du coup, où durant ce temps, on a pu se challenger. Chacun a exposé son projet. Et les autres étaient là pour poser des questions inconfortables pour nous challenger. Et ça, c'est vraiment top. Donc, je vous recommande un maximum à, à vous aussi vous poser, vous fixer des objectifs. C'est un... Réflexe indispensable que j'ai mis beaucoup de temps à, à mettre en place et, et, comme par hasard, mais c'est pas du tout un hasard, vous l'avez compris, bah c'est là où j'ai eu les, mes meilleurs résultats. Euh, et à vous faire accompagner, en fait, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, tout seul, on peut avoir plein une bonne volonté, plein de bonnes volontés, avoir des idées, des projets, mais si on est honnête, on ne peut pas réussir à atteindre seul des objectifs ambitieux si vous pouvez atteindre seul des objectifs ambitieux, c'est que vos objectifs sont beaucoup moins ambitieux que vous ne l'imaginez. Euh, donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, sachez que bah, nous, on accompagne les coachs maintenant, on a un programme vraiment pour aider les coachs. Et si jamais c'est quelque chose qui vous inspire, euh, de, de, de vous faire accompagner nous on offre des sessions où vous pouvez tester pendant trois quarts d'heure comment on accompagne euh, et donc bah, j'ai deux coachs qui seront là à votre service et qui sera ravi de, de vous offrir cette session vous trouverez le lien en description voilà en tout cas j'ai passé un super moment j'ai hâte de lire vos commentaires n'hésitez pas à me partager Est ce que vous, vous avez euh, apprécié les questions que vous avez peut-être euh, après avoir vu cette vidéo alors là, je vais pas aller euh, prendre un verre là, là <rire> je vais aller rentrer me coucher. Je suis très fatigué, demain je prends mon vol à 15h30, direction Paris. Euh, ma famille m'a manqué, quand je dis ma famille, c'est surtout ma femme, mais on a une petite fille qui arrive très bientôt, donc euh, voilà, d'une certaine manière, bien sûr qu'elle m'a manqué aussi. Allez, je vais me coucher